Aïd de, de tout. Alors Je vais juste mettre mon chapeau. Tu as mis Rania Mettez son Mette, Ou tu peux mettre des tongs Voilà c'est parti on y va Salam alaikum bon. Coucou est bon. Bonjour tout le monde J'espère oui. que vous allez bien Deuxième jour de l'aïd alors on va prendre le taxi. Donc on est dans le taxi, direction euh, Juxiat. On va aller dans le quartier de Juxiat d'abord, dans un petit magasin euh, super sympa, si jamais vous êtes de passage à Singapour, où vous avez des souvenirs, euh, de jolis souvenirs. Singapore. Vous avez des jolis souvenirs, euh, euh, de jolis cadeaux et euh, on va acheter quelque chose pour le euh, collègues. On va acheter quelque chose pour le collègue d'Ahmed. On va les rejoindre pour manger avec eux. Et ce soir, euh, on va dîner chez une copine. On va manger local. Certainement qu'ils ont fait du rendang. Donc, euh, écoutez, je vous emmène avec moi. Et si vous n'avez pas vu la journée d'hier, la journée de l'Aïd, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Alors, bienvenue. à. On est du côté de Jouchiat. C'est un quartier sympa avec plein de boutiques. Donc, je vous disais bienvenue à Juchiat. Alors, ici, il y a pas mal d'expatriés, de... de... pas, pas mal de touristes parce que c'est un coin sympa. Vous avez des maisons Peranakan pas loin, vous avez des... des petits restaurants, des petits cafés. Et là, on est arrivé au magasin dont je vous parlais qui s'appelle 4 Socrate. C'est parti. Donc, comme je vous disais, vous avez plein de petites décorations super sympas. Alors, ici, on a des coasters. Et vous, avez, vous voyez les petites maisons Peranakan, ce sont des shop house, vous avez ici le raffle, ce sont des monuments, euh, on va dire assez connus ici à Singapour. Vous avez aussi des yeah. jolies, euh, des assiettes, il y a vraiment de, de jolies choses, euh, des plats ici en bambou, ça j'ai à la maison. Alors, on a pris des, euh, ces tasses ici, vous voyez ici ce sont les euh, spécialités locales. Euh, Celle-ci c'est euh, des, euh, des monuments à Singapour touristique et euh, bref on a pris ici vous voyez les maisons Peranakan il y a vraiment de jolies jolies jolies choses ah ça aussi les filles elles avaient ça, Rania Mariam vous vous souvenez de ça ah, mais regarde je te rappelle j'avais acheté ce... vous avez des euh, des jeux locaux The Singaporean Dream bref vraiment il y, a, il y a vraiment de jolies jolies de jolies choses là ici vous voyez c'est un livre shop house là c'est le Singlish versus English parce qu'à Singapour, <rire> euh, en, en fait, ils appellent ça le Singlish, c'est un mix entre le chinois et l'anglais, vous voyez. Et donc vous avez la version ici euh, anglaise et la version euh, en, en Singlish. Ça c'est marrant. Ah, mais il faudrait qu'on l'achète ce livre-là. Le jour on partira. Ouais, le jour on partira de Singapour, on l'achètera. Yes, quickly, Harun, quickly, because we have to go, la queue. Wow. Petit problème technique. On, le driver, son, son application ne fonctionnait pas, donc on pas, Il n'arrivait pas à nous situer. Ça y est, donc on est dans le taxi direction Boogis, un autre quartier de Singapour qui est assez connu. Aujourd'hui, je vous fais une visite de Singapour. C'est un endroit à ne pas rater Jouchiat. Euh, vraiment, ça, ça ne pas rater parce que vous avez le, le quartier Malais, euh, Guylang, euh, qui, est, qui est intéressant. Et en même temps, vous pouvez aussi voir les shophouses, les, les maisons, les... Euh, euh, les, les maisons Peranakan euh, ce sont les anciennes shop house puisqu'avant euh, à Singapour il y avait énormément de shop house donc c'est donc quoi ce sont des maisons où vous avez un magasin en bas et une habitation en haut euh, beaucoup de maisons qui ont été détruites puisque euh, voilà, ils ont construit des plein de bâtiments, etc. Et tout. Mais euh, heureusement, à Singapour, ils ont, euh, il y a quelques endroits où vous pouvez visiter donc, ces, ces, ces, ces, ces maisons. D'ailleurs, qui sont maintenant euh, protégées. Euh, il y a toute une réglementation autour. Euh, et euh, elles sont vraiment très jolies. Celles de Jouchiat sont vraiment très belles dans une petite rue pas loin de l'endroit où on était. Et euh, donc là, on va à Boogis. Du côté de Boogis, euh, c'est très vivant. Il y a plein de magasins. Il y a plein de centres commerciaux. Et euh, vous avez aussi... Son, 10 minutes. C'est pas loin d'ici d'ailleurs. Vous avez surtout le quartier arabe qui est pas loin de Bougis, Vous pouvez marcher de, depuis Bougis euh, Vers le, la mosquée du sultan Et euh, donc, du côté euh, de La mosquée du sultan vous avez donc la mosquée Vous avez le quartier arabe qui est tout petit hein. C'est vraiment tout petit quand on parle de quartier euh, c est, c est, Vous faites ça à pied Et euh, vous avez donc La fameuse rue Agilane Il est, il est là ton sac maman je l'ai La fameuse rue Agilane euh, Avec plein de boutiques Café aussi qui est sympa voilà, donc on y va, direction Bugis. Voilà, on se rapproche du centre. Donc vous avez ici l'hôtel Marina Bay vous euh, Les deux dômes que vous voyez, c'est le Forest Dome et le euh, Flower Dome. Vous voyez donc Garden by the Bay qui est là. Voilà, la roue que vous voyez, c'est la Singapore Flyer. Et on arrive, on n'est pas loin de Bugis. C'est vraiment tout près, hein. les distances sont super proches. Ça filme. Hein Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du Ramadan. Du Ramadan du... Re coucou Oups. Il est déjà 16h, euh, on est parti manger, c'était full partout. C était, c était, on est dimanche. En plus comme c'est un long week-end, euh, il y avait de la queue partout. Finalement on a trouvé un restaurant vide, on a bien mangé, on est parti prendre un café, donc euh, avec le, le collègue Ahmed et son responsable. Ça va Haroun ah, Haroun Pardon Mariam T'as bien mangé C'était bon hein, oui et oh, on a eu plein de chocolat, du chocolat de Belgique, euh, les filles, euh, plein de chocolat aussi. MLM. Oui, et euh, donc voilà, et, euh, on va rentrer, on va se changer, on va prier et on va reprendre, on va ressortir puisqu'on a invité ce soir euh, chez, une, chez une copine pour manger. Donc, voilà, euh, ouais, c'est vraiment, ça a été la course. Hein. Demain, ça va être un peu plus cool. Demain, ça va être un peu plus cool. Mais euh, hier et aujourd'hui, ça a été vraiment euh, euh, la course. Salut Laya. Pas tout. Je me suis habillée en robe. Oh. Oh. En robe. En robe indonésienne. Je vous montrerai tout à l'heure. Les filles, ça va Oui. Vous êtes prêtes Oui. as pris quoi, madame Un livre. waouh Et Zoé, qu'est-ce que tu as pris dans ton sac Il a pris plein de jouets. Tu as pris quoi dans ton sac wow. <rire> J'aime bien ton ensemble, il est beau, c'est celui d'année dernière. Cette année on a pris quasiment le même style en vert. N. Hein N. So cute Mike. Allez, on va prendre le bus. Comme tu veux. va aller chez Alors on est arrivé. Donc ici on a le riz traditionnel euh, qu'on appelle le lantong. Lantong J'ai demandé. Hein. Ça c'est la sauce qui accompagne le riz. Ça s'appelle Kwa Et alors on a le fameux rendang, right? Rendang, every hariraya. Et, et, chaque Eid les familles cuisinent, ça met très longtemps à cuire. Là. Et le gratin, oui. Alors ça, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout singapourien. <rire> Mais il fallait du gratin. Du gratin. Donc je disais, voilà, en fait, ils utilisent des bananas, non, des coconut leaves pour, euh, pour faire ces formes, cette forme. Et ensuite, ils mettent le riz à l'intérieur et ils font cuire ça dans l'eau bouillante. Voilà, Maléam, elle est en train d'essayer d'en faire un. Est-ce est que c'est difficile C'est facile ou pas Ok, raid J3. Alors, Haroun, il est à l'école aujourd'hui et les filles n'ont pas cours. Euh, pour Hariraya, ils, ils ont donné le lundi, donc du coup, ça nous fait un long week-end. Donc, euh, je me retrouve à la maison avec les filles. Ça fait super longtemps que je... On ne s'est pas retrouvés à trois toute seules. Donc j'ai déposé Arun ce matin à l'école. Euh, ça va être une journée cool. On va bosser un petit peu. On va aller manger au taille. Elle a envie de manger euh, à l'extérieur. Ensuite, on va rentrer, retravailler un petit peu. Euh, j'ai du rangement à faire ici. Et euh, je vais les emmener à la, à la piscine tout à l'heure parce qu'il fait ah, trop chaud. Trop, trop chaud. Bon, on a fait euh, la géographie. On a terminé. Vous fait ranger. L'histoire, on continuera. Il reste un chapitre. Ça, Mariam, l'anglais, tu peux prendre. L'anglais, tu peux prendre et on garde juste l'histoire. On fera tout à l'heure... Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu nous manque à faire pour l'histoire Voilà, du coup, on va prendre le vélo et on va y aller tout doucement. On n'est pas loin. Il fait chaud Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud C'est où Où est-ce que vous voulez manger Au Thaï. Au Thaï On va manger au Thaï Ok. Oh. Il fait chaud, mais il pleut. Enfin, il a, il a plu. Il pleut encore Planta, on a vraiment des petites gouttes. Oh. La clim, la clim, ça fait du bien. Oh. Il fait trop chaud ces derniers jours, c'est dingue. Alors, est-ce que vous reconnaissez où est-ce qu'on est qu On n'est pas loin de, de chez moi. Euh, non, non. Euh, il, euh, vous avez faire price au supermarché dont je vous ai parlé il y a quelques jours dans un des vlogs ramadan. Donc, on va aller au Thaï, y Thaï. On est bien on est arrivé. Donc, est, le nom, c'est Saigon. Donc, euh, c'est un restaurant donc, thaïlandais halal. On va devoir scanner ici le menu, les filles. Vous savez ce que vous allez manger Est-ce que vous pouvez partager ensemble Partager celui-ci, comme ça. Donc ici, on a de la salade, des légumes en entrée, des plats à base de poulet. On a ici du bif, on a des nouilles. Moi, je crois, que je vais prendre pad thai ou je prends un curry. Ta Merci Donc votre frère n'a pas de chance Je choisir pour lui Bien sûr Oui Ok Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est trop Finalement je n'ai pas pris de curry J'ai pris un pad D'habitude je prends le green curry Curry. Um, donc ici ils sont pad thai, fruits de mer ou poulet J'ai pris fruits de mer mm, Ça m'a manqué, ça fait un moment qu'on qu n'est pas venu ici Ça fait très longtemps ça c'est ça Et toi, Rania, qu'est-ce que tu as pris J'ai pris du riz blanc avec du honey chicken. Honey chicken. Voilà, ici on a Rania qui a choisi honey chicken avec une mango salade et du riz. C'est bon. Ça y est, c'est parti. Euh, je vais me faire mon café. Je vais le prendre avec moi. On va chercher Aaron et je vais les prendre à la piscine. Oui, il va manger une glace, j'aurais promis une glace et vous avez bien bossé donc du coup on va prendre une glace et c'est le troisième jour de la l'Aïd donc euh, tous les plaisirs sont permis. Et, euh, on a mis les vélos là-bas. Alors vous voyez ici ce que vous voyez derrière, c'est un, un grand parc et Arun, son école elle est ici dans ce, ce chapiteau que vous voyez. Ce qui est cool c'est que c'est un club avec une piscine donc comme je vous le disais en dessous. Euh, et euh, ils vont très souvent au parc qui est juste ici, puisqu'ils ont juste à traverser, passer la petite route. Et euh, ils peuvent aller voir les oiseaux. Euh. Donc en fait, pour les personnes qui sont membres, ils organisent plein de sorties, etc. Vous et voyez là, il y a un, un tour Cameron dans en Malaisie. Et donc le truc, en gros, c'est que... Et donc je vous disais, en gros, quand euh, vous prenez l'abonnement au club vous avez 15% de réduction chaque mois sur le prix de l'école et en gros au bout de 5-6 mois vous avez rentabilisé et ça vous donne quand même accès à plein de privilèges dont l'accès à la piscine en bas, il y a une salle de sport, un sauna, etc. Oh Haroun Non, T'es content Ça va Bon pour le coup ils sont tous contents Haroun donc Haroun il vient ici, euh... avant c'était deux fois par semaine l'année dernière, maintenant c'est une fois par semaine, une fois par semaine euh... il y a euh, une prof de natation qui vient leur donner cours ici, donc il est tout content là Haroun. Et l'eau elle est super bonne, super bonne. T'es content mamie Oui Allez montre-moi comment tu marches. montre-moi tes chérie qu'est-ce qu'elle t'a appris. Under the water, over, vas-y montre-moi Montre-moi Oh You need help Allez montre-moi Haroun, comment tu fais Under the water over. Ok, allez, montre-moi. Under over. Under over, vas-y. Same gommer. Yes Vous avez les mêmes lunettes. Elles sont à l'envers. Petit crabe. <laughs> allez Ready Ouf Wow Ok, ok, pas mal. Bravo, bravo, Haroun. Bon, j'ai mon café, j'ai mes gâteaux ici. Hier, euh, euh, si vous avez vu le vlog, j'étais invitée chez une copine pour le dîner. J'ai ramené des gâteaux et je suis repartie avec une boîte de gâteaux dont euh, ces gâteaux trace. Euh, trop bon. J'aime trop ces biscuits marocains. Je sais même pas si c'est marocain ou maghrébin. Bref, euh, très bon biscuit euh, et euh, elle les fait super bien. Bon, les filles, elles ont trouvé. Euh, un copain, on est en train de jouer et Aaron il est de l'autre côté avec une petite fille, donc c'est parfait. Euh, je vais attendre 5 minutes et je vais euh, faire quelques longueurs, ça fait un moment que je n'ai pas nagé. J'ai mon casque ici et euh, elle est motivée.